Voilà, je suis Chantal Audet, je travaille comme coordinatrice euh, du Point Village, c'est-à-dire l'antenne de quartier du contrat de quartier Lemens. Donc les gens peuvent venir et, et d'ailleurs viennent au Point Village et posent leurs questions concernant euh, le contrat de quartier, concernant leur quartier, concernant euh, différentes choses, et euh, ils y reçoivent une réponse. L'antenne, c'est un peu euh, un relais de proximité de la commune euh, dans le quartier même des gens. Euh, en effet, on agit sur euh, le bâti, les briques, que ce soit euh, l'espace public ou les logements, mais il y a tout un aspect hyper important qui est l'aspect humain. Donc on, on essaye vraiment et on, met, euh, on donne une place très importante à la cohésion sociale et à la participation des habitants dans le processus du contrat de quartier. Donc, Dès le début euh, de l'élaboration d'un contrat de quartier, les habitants sont invités à s'impliquer dans leur contrat de quartier et euh, ça se fait à travers un certain nombre de réunions qui se tiennent ici à l'antenne. Là, ils peuvent rencontrer les architectes qui sont les auteurs de projets, euh, les échevins, les euh, techniciens, les différents services qui interviennent dans les opérations du contrat de quartier. Et, euh, et voilà, c'est peut-être là où on rencontre le plus de problèmes c'est qu'au final euh, les habitants se sentent très peu concernés par le contrat de quartier parce qu'en effet ça ne les touche pas directement. C'est assez compliqué de, de, de toucher le public et, et de, de, voilà, de faire que cette participation soit vraiment de la participation et pas simplement de l'information, comme parfois c'est le cas. Quoi. Donc, En décembre, l'antenne de quartier se termine en même temps que le, le contrat de quartier, mais on espère que la dynamique qui a été mise sur pied à travers toutes les actions euh, de cohésion sociale dans le contrat de quartier euh, perdure à travers euh, la dynamique associative et tous les acteurs de terrain qui déjà, même avant le contrat de quartier, euh, étaient extrêmement actifs dans leur quartier.